Bah, en vrai c'est de la bonne musique Mais euh, je crois que je vais avoir besoin de plus que ça Et <rire> eh bien salut à toutes et à tous L'aime compagnie, il est 19h J'espère que vous allez tous très bien les amis Écoutez pour ma part Bonsoir, on se retrouve aujourd'hui Pour le euh, 15ème épisode Et 30 e jour De notre incroyable aventure Sur Sons of the Forest Et peut-être, peut-être Peut-être Peut-être Peut-être Peut-être le tout dernier épisode je vais utiliser les dernières piles que j'ai et on va y aller les amis j'ai l'alarme à l'œil en même temps j'ai peur donc euh, c'est un mélange de deux de sensations et, euh, et et voilà superbe superbe euh, très bien et en fait et en fait euh, bah j'espère que vous allez bien les amis désolé je, je commence direct dans le feu de l'action en effet je commence dans le feu de l'action N'oubliez pas le pouce bleu J'espère que les deux derniers épisodes d'une heure vous ont plu Ça ressemble quand même à une sortie de grotte hein, Cette connerie là Ça ressemble quand même à une sortie de grotte Eh hein. hey. Eh hey, attendez je me tromperais peut-être Oh purée Oh ça sent pas bon ça Ça sent pas bon ça Oh si c'est une sortie de grotte Bordel de merde Oh c'est incroyable on n'a pas fini le jeu Oh mais je suis content. Ah. Ah, bon, il a neigé, voilà. Ça c'était euh, j'avais prévenu hein, qu'il allait neiger, voilà. Bon. Première mauvaise nouvelle, c'est qu'il neige. Donc là, on est au lac gelé. On est rentré. Je me jette dessus. Je me suis dessus, pardon, je suis désolé les gars Attendez Je dors sur le lac, je l'ai s'il faut, je m'en bats les steaks Voilà Non mais vous entendez les bruits là Non mais vous entendez les bruits là Qu'il y a sous la lac Sous le lac Bon, on est rentré par où nous On est rentré par le point vert, hein ouais eh, hey, Est-ce que ce serait pas le moment Ah non mais non Mais non mais c'est sûr la grotte Attendez parce que ma base elle est quand même loin là Si je vais à la base c'est chiant Moi je pense qu'il faut En fait Ah donc c'était pas la fin du jeu Alors les gars 100% la porte là bas C'est la fin du jeu là où, on, là où on va actuellement Mais en fait dans tous les cas on va finir le jeu là je crois les gars hein. il, il faut hein Il faut parce que c'est pas que je me précipite ou quoi Mais vas-y on va pas rentrer à la maison il faut retourner à l'autre bout de la map les gars Il faut retourner à l'autre bout de la map Juste pour rentrer à la maison frère Non attends on va voir le point d'intérêt Que ce soit la fin du jeu ou non Moi je veux voir ce qu'il y a en fait Alors là, je suis quand même heureux Parce que j'avais peur que ça se termine tout de suite Et euh, on a récupéré Donc dans la grotte en réalité Eh? Putter on peut jouer au golf Je savais même pas qu'on avait récupéré ça Une cible en papier Mais Attends mais on a récupéré tout ça où là On a récupéré donc une armure d'or et un masque d'or. Et un katana hein, également. Là, on a l'arc à poulies. Merde. Ouais, d'accord, c'est un livre. C'est formidable. C'est formidable. Pourquoi le point vert a disparu Ah non. Eh, je me chie dessus. Je sais pas ce qui se passe. Les gars, c'est le, le pire début d'épisode. J'en suis désolé. Je. Je Suis pas bien du tout. Eh mais y a une grotte là. Attendez, non mais là il se passe trop de trucs. Ouais ouais ouais ouais ouais ouais. Fais la maligne quoi. Y a une grotte là. Ah mais non mais c'est la grotte de, du lac gelé. Mais non. Eh je comprends plus rien à la carte moi. Vraiment je suis pas bien du tout. Allez on va boire un coup. Oh là là là là. Va falloir se ressaisir les amis. Hein. Allez on va aller au point vert. En tout cas les gars Une aventure de dingue <rire> Une aventure de barjo Et du coup c'est vrai Que voyez on se fait Beaucoup moins envahir Parce que là sur le chemin on s'est fait envahir quand même hein. Et là on se fait beaucoup moins envahir par les indigènes Ou quoi c'est tout de suite beaucoup plus vide Quand il y a de la neige et c'est vraiment cool Visiblement hein. Évidemment, je vais dire ça je vais me faire attaquer mais on commence à avoir l'habitude. D'ailleurs, ça va être vite vu parce que les amis... Oh Eh Eh, eh. Messieurs, dames Eh Je dis ça Je dis rien Mais... Qui dit un cimetière Dit que on est un petit peu euh, débile Ah mais en fait c'est juste pour récupérer... Euh... Ah ouais mais en fait on récupère rien t'es en train de me dire qu'on peut déterrer leur tombe Mais juste pour récupérer de la corde D'accord Oh c'est naze Et des pièces Ouais bah ouais Bon à mon avis on trouvera rien Enfin je sais pas faut essayer Eh faut essayer les gars non Imagine on trouve un truc de fou Ce serait quand même couillon Alors ça mange pas de pain Hop Eh au moins on récupère euh... Ça m'a saoulé c'est bon Ok Là tu vois j'ai pas le droit de critiquer J'ai pas le droit de dire que c'est vide ou je sais pas quoi J'ai pas voulu déterrer les autres Donc tant pis si je rate quelque chose C'est de ma faute je l'assume Bref profitons donc de la neige Parce que c'est ça ce qui est marrant c'est que du coup il y a de la neige Donc on est plus tranquille en extérieur Et forcément c'est maintenant qu'on va dans les grottes Alors franchement c'est complètement débile Parce que si c'est plus calme en extérieur Ce sera forcément beaucoup plus monstrueux En intérieur ça me paraît assez logique. Ouais Ça va, mon ref T'as pas l'air très méchant, en vrai. Capitaine Haddock, hein. <rire> avec son crochet. Ah, mais non, mais il y a plein de gens, voilà. Ah ouais Ah ouais, d'accord. Eh bah ben, bonjour. Aïe. Ils s'en battent les steaks de la neige, en fait. Mouah hein. oh oh oh moi aussi je peux faire ce bruit hein. Ça m'impressionne pas hein. Bon bah je retire ce que j'ai dit On se fait quand même envahir Oh mais je sais En fait quand j'étais passé par là C'est pas que j'avais pas fait attention au point vert Mais je pensais que le point vert c'était pour montrer L'héliport ici là Eh ouais et donc j'ai pas fait attention Mais en fait en allant vraiment sur le point vert Bon bah c'est là qu'on a évidemment l'entrée de la grotte Mais franchement très sincèrement Je vous le dis je pense que c'est la fin du jeu hein. Je préfère vous préparer à ça, même si euh, peut-être que parmi vous, il y en a qui connaissent. Euh, très probablement, c'est vrai que j'ai vu beaucoup vos commentaires, là, vos astuces, et ça se voit que beaucoup sont connaisseurs. Euh, évidemment, pas de spoil en commentaire, mais moi, je pense, sans savoir, je pense que là, c'est la fin du jeu. Hein, euh... D'ailleurs, c'est tellement cohérent, on a un héliport ici. Donc, c'est-à-dire que les hélicoptères atterrissent ici. Et là, on a une euh, entrée très dégagée... Euh... Donc en fait ça paraît tellement évident que là il y a eu beaucoup de trafic Et je pense que, bah ouais, bon là il y a de la neige on voit pas mais là il y a un chemin direct C'est tellement dégagé ici, très sincèrement ça, je pense qu'ici c'est l'endroit clé euh, de l'histoire Et donc euh, bah donc, je pense que la fin du jeu se passe là Une question que je me pose quand même c'est, alors on va dire que c'était Timmy hein, euh, là, dans, la, dans le dernier épisode la cinématique, on va dire que c'était Timmy et le père Bon là j'ai envie de dire que c'est ça parce que pour moi c'est ça Et euh, j'ai envie de faire hommage à, à The Forest Effrayant euh, Mais du coup ils sont où Le père il est mort c'est ça C'est fou ça euh, Bon bah, Les amis il est leur Les amis il est leur Oh là là là là. changement d'ambiance, ah regardez il y a un chargement qui se fait, le petit freeze et on connaît les mécaniques, hein, regardez hop il fait tout sombre et là hop ah oh, j'adore, et eh, vous savez quoi attendez, et on va laisser la bâche là et on va sauvegarder directement d'accord, comme ça on est tranquille d'accord et on y va, allez c'est parti c'est parti le petit freeze donc ça charge, on descend bonjour oula alors on ne peut pas aller derrière. Il n'y a peur d'avoir grand chose de toute façon. Descendons de manière sereine. Absolument. J'ai l'air chouette avec mon katana. Hein. Oh Franchement, mais quelle idée de merde. Quelle idée de merde. Mange. Là, j'aurais pas faim du tout. Là, dans la vraie vie, je me laisserais crever, en fait. Vraiment, hein. Bon, je suis full en termes de nourriture. Je préfère essayer de prendre quand même, au cas où. Attendez. Je suis sûr que je vous effraie à chaque fois Alors j'ai le pistolet j'ai le magnum Eh, hey, ce serait pas le moment de faire des bons raccourcis là Genre attendez attendez je pense que ce serait le bon moment C'est à dire que j'ai le, le, le katana Il est où là le katana il est là Le katana je l'ai en 1 d'accord Bon donc les haches tout ça on s'en fout Donc moi je propose que le fusil à pompe on le mette en 2 Sachant que j'ai pas de balles de fusil à pompe Comme ça l'affaire est réglée Le petit pistolet je le mets en 3 Le magnum je le mets en 4 Le taser en 5 Grenade je vais euh, le mettre en 6 Et c'est déjà pas mal Et les Molotov en 7 Mais non ça sert à rien Parce que dans tous les cas il faut que je joue l'inventaire Bon bah j'ai pas le choix Ok ce sera déjà pas mal en vrai Hein qu'en pensez vous Ah oui Ce sera déjà plus intelligent Bon, pour autant, on va éviter d'user les balles parce que. à mon avis, le pire, c'est pas ici. Et pourquoi il nous prépare autant avec autant de stuff là, de nourriture C'est quoi ce bordel à Mon avis, c'est qu'on va en avoir besoin. Oh, le screamer qui va arriver, bonsoir. Pourquoi Pourquoi ce petit. Euh, te... Oh, Timmy Timmy, tu as grandi, hein Vous croyez que l'armure en or va être utile J'ai toujours pas compris l'armure en or euh, que ça va servir. J'ai pas encore vu vos commentaires, sachez-le. Donc, euh, est-ce une bonne chose Je sais pas. Oh my fucking gauche Oh la la là la là là là, les gars Pas vrai ça. Je suis désolé. Hein, J'espère que ça vous dérange pas que que j'anime un petit peu moins. Il faut que j'aille où là On va à gauche. On va à droite Je sais pas où on doit aller putain Ok Ok j'ai bien fait d'aller là d'abord Okay. Et en plus j'ai la possibilité de sauvegarder Non mais là ça va pas du tout là Ça va pas du tout là J'aime pas du tout ce qui se passe hein. J'aime pas du tout ce qui se passe messieurs dames C'est un soutien gorge ça Pas du tout c'est des chaussons <rire> Allez la dernière blague La dernière blague avant de prendre tarif putain Allez on y va Eh hey, franchement hein, J'espère vraiment que vous avez bombardé de likes le dernier épisode Et je compte vraiment que vous allez le faire Pour celui là également que ce soit le, le dernier euh, des derniers ou, ou pas Je ne sais pas mais dans tous les cas euh... Superbe Eh mmh. hey, j'aime pas ça Il a pas de méchant a rien J'aime pas ça non plus En fait dans tous les cas j'aime pas Et on est où là c'est un musée Ah c'est un musée Une sorte de musée Waouh ah oui d'accord c'est un musée où en gros ils mettaient des indigènes quoi Ils enfermaient des indigènes non Ou quelque chose comme ça on dirait Oh non Oh non Vas-y on va économiser la pile hein. Magnifique C'est beau hein Livre sauvetage Et eh bah ben, voilà on sait comment se sauver Eh La musique c'est sympa Mais c'est pas plus rassurant Il fait bon vivre ici là Même pas me dire que sans la musique l'ambiance est plaisante parce que même. Mec, ils nous mettent des grenades. Un fusil à pompe au cas où on en avait pas. Des balles de fusil à pompe. Eh. Il s'agirait de pas se de notre gueule. Hein. Déjà, s'ils si nous mettent ça à disposition, Vodka pour les cocktails Molotov. Eh, franchement. Hein. Eh. Eh, faut pas se foutre de ma gueule. Hein. Bon, du coup, j'ai des balles de pompe alors. J'en ai aucune idée si j'ai des balles ou pas Ce sera vite vu En tout cas ils m'ont mis à disposition ce qu'il fallait Et ça c'est abusé Oh y'a quoi là Y'a rien On peut pas passer les rideaux. Ok Bon donc faut aller là j'aurais fait que j'ai rien loupé Y'a des lapins partout Je vais avoir peur des lapins ça y est Évidemment, si je me chie dessus, évidemment si je me chie dessus, <rire> j'utiliserais une arme à feu. Et là, pour le moment, on va essayer de rien gaspiller. Pourquoi Pourquoi j'ai cru qu'il y avait une silhouette à droite Oh putain, ils ont mis des silhouettes. Regardez. Non, c'est des vases. Oh les salopards Oh, oh non. Il y a encore des munitions et du billard. Oh c'est chouette, c'est vraiment chouette. Putain de jeu de merde. Oh là là. Et si je dis ça, vous savez pourquoi je dis ça. J'aime ce jeu, sachez-le. Ne vous y méprenez pas. D'accord. What? Non. Oh non. Oh merde. Oh merde. C'est un cul de sac C'est un cul de sac Oh Fils de... Ok J'ouvre Ok c'est avec l'armure en or C'est l'armure en or Oh merde Et Regardez en bas à droite j'ai l'armure en or Quel enfer Donc là je suis équipé de l'armure en or hein. je... Attendez Est-ce que... Est-ce que... Bougez pas L'armure en or je l'ai plus Elle est équipée sur moi d'accord Il faut juste pas la casser Est-ce que je, je mets un raccourci clavier sur le masque en or peut-être En vrai Comme ça à tout moment je peux le sortir Je sais pas si ça sert Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu Et je compte sur vous pour regarder la vidéo en entière Et portez vos boules comme moi je vais essayer de les porter hein, S'il vous plaît les gars On est ensemble On fait l'aventure ensemble Du début jusqu'à la fin Oh putain D'où y'a de la lave D'où a de la lave Oh putain ta gueule Je rush Je m'en bats les steaks Je rush Ok il y a de la lave partout Allez Je cours Et je m'accroche à la vie J'ai peur de rien moi Je cours On a on a, on a, a clean beaucoup de grottes Mais là je pense que Il y a des trucs qu'on pourra pas clean Voilà, bon, si je tombe je meurs hein. Allez J'en ai rien à péter moi Oh, il y a des pendus partout, frère. Incroyable. Incroyable. Mais vrai. Bon, pour le moment, ça va. T'as vu, j'ai pas besoin d'affronter l'autre. J'ai pas besoin d'affronter l'autre. Oh là Ah oui. Ah, c'est chouette. Hein. Ah ouais. Bah, salut les refs. Allez, salut Ouais d'accord Et eh, C'est quoi ces bordels là J'espère je passe à côté de rien Et au pire tant pis J'en ai rien à faire Allez salut Ok Non non je passe à côté de rien tout va bien Bon après c'est vrai que vous m'avez dit Souvent je suis passé à côté de certaines choses Mais des fois c'est tellement ma... C'est un peu mal fait des fois euh, Des armes qui sont sur des... sur des cadavres Faut vraiment le voir quoi hein. Oh my god Oh my god Oh je sais pas où je dois aller Et je vois absolument rien Ta gueule Bon bah Salut hein Allez Voilà parfait Salut Ah Ok Oh my fucking gauche Allez reprends ton énergie là Allez Aïe Derrière moi Ah Wesh Wesh Ouais d'accord Ouais d'accord J'ai compris suis encore C'est un cauchemar C'est un cauchemar Oh, oh purée Oh purée. Il lâchera jamais. M'en bon, fous. Arrête. Sors ton arme. Sors une arme. C'est bon. C'est bon. Allez, recharge. Oh c'est pas vrai. C'est un cauchemar. Mort. T'es pas capable de recharger avec la lumière Il fait quoi lui Oh il s'est relevé Oh my god Y'a plein de papiers J'ai pas le temps de lire Je vous fais confiance Je vous fais confiance en commentaire C'est un cube Le cube On avait pas vu un truc par rapport au cube Oh je trace Ah Oh c'est pas vrai Sa mère Eh s'il vous plaît j'espère qu'il y aura pas de labyrinthe Et qu'il faut aller au même endroit parce que sinon ça va être chiant hein. Je sais pas où je dois aller Non Non Tout va bien Tout va bien Ok c'est bon tout va bien C'est bon. C'est bon c'est bon c'est bon, bon tout va bien J'ai eu très peur J'ai eu très très peur mais c'est bon tout va bien non si on, si on meurt là on est des salopes Non je vous le dis hein. Si je meurs je suis une salope hein. Oh my god Oh mon god Et il continue de me suivre l'autre hein. Violent hein. Allez reprends ton énergie C'est qui revient vraiment hein. Hop. Bon ça va en vrai ça va Si tu les esquives ça va J'espère juste qu'il n'y aura pas pire parce que sinon je vais pas être bien là Aïe Ok C'est le moment de mettre l'armure Armure effrayante Oh non Ça m'a enlevé l'armure en or Ah non c'est bon D'accord ok L'armure en or c'est une armure cheatée Genre elle se casse pas Ça m'étonnerait ça Mais je crois que c'est une armure cheatée l'armure en or On dirait hein Waouh c'est beau Par contre euh, mes piles je vais avoir un problème pour ma, pour ma lampe hein. Je vais avoir un vrai problème hein. C'est qu'à un moment donné C'est mes dernières piles hein. Salut Alors on peut aller là-bas Mais visiblement ça revient au même Alors on va continuer de suivre euh, la lave hein. Je pense que le secret c'est ça J'ai envie d'éteindre ma lampe de poche Même si on voit moins bien je m'en fous Oh purée Salut mon pote D'ailleurs encore une fois Ceux qui me disent que je peux mettre sur ma hache du feu Du tissu c'est faux hein. Je ne peux pas hein. euh, Là par contre ça craint de ouf là. Euh, Désolé de vous ignorer hein. je, je veux pas que vous le preniez mal hein. Ils sont tous en train de, de m'attaquer hein. je... Ouais Ouais Superbe Superbe Superbe Vous allez me suivre jusqu'où là bande de salopards hein Oh la vache Allez cours cours cours cours Accroche toi à la vie J'adore cette chanson en plus hein. C'est bon C'est bon Keep your friends close Ok je viens d'avoir un nouvel achievement Oh le truc de zinzin euh, On fera un débrief après hein. On fera un débrief après euh, Là j'ai le choix de soit rester sur l'île Ou soit de partir Alors pour le scénario Messieurs dames Pour le scénario Je vais partir pour que la fin soit juste mais on débriefera et on se retrouvera de nouveau sur l'île ne vous inquiétez pas mais pour le let's play et pour le réalisme et on débriefe après je vais partir Trop content Ok Bon les amis juste parenthèse Encore une fois j'ai fait ce choix de partir Pour le let's play Parce que pour moi c'est comme ça qu'il faut que ça se termine D'accord Mais vous inquiétez pas on se retrouvera à nouveau sur l'île euh, Pour euh, des vidéos détente d'accord Et pour la suite évidemment Il y aura des mises à jour Mais là c'est pour le, le scénario que j'avais envie de faire ça Et je suis trop content que ça se termine comme ça Alors beaucoup beaucoup beaucoup De questionnements quand même hein. Sur le, le, enfin sur le scénario En fait on a Est-ce qu'on a retrouvé euh, Bah non on n'a pas retrouvé du coup les milliardaires Vu qu'ils sont morts Par contre Par contre on a sauvé la fille Virginia Puffton Et vous avez vu elle s'est adossée à moi Je suis trop content On, on repart avec euh, Alors pas tout l'équipage en entier malheureusement Mais en tout cas notre ami euh, Kevin, Enfin le collègue euh, Kevin Et en plus avec Virginia Elle est, elle est sur mon épaule actuellement là Je trouve ça génial Donc ça je suis trop content On va se marier Euh par contre, les zones d'ombre, donc franchement, est-ce que là, le, le vieux monsieur, le daron, est-ce que ce serait pas du coup le, le personnage qu'on avait incarné dans The Forest Bah, je pense que si. Et que le fils euh, à côté de lui, c'est Timmy, quoi. Et ça, c'est un truc de zinzin. Par contre, beaucoup de zones d'ombre, c'est-à-dire que là, pourquoi cette île elle est infestée de mutants Bon, après, c'est avec Sahara Therapeutics, hein, c'était l'histoire de The Forest. Mais, c'est ça la vraie question, c'est que là, on part et on relaisse cette île euh, bah, avec plein de mutants, quoi. On s'est protégé grâce au cube Il y a eu un décompte Est-ce que le décompte ça a tué Tous les mutants peut-être Ça m'étonnerait puisqu'on va justement pouvoir Retourner sur l'île et affronter toujours les gens Je sais pas euh, J'imagine que tout n'est pas encore clair Et que ce n'est que des suppositions qui pourront être émises Mais en tout cas n'hésitez pas en commentaire à, à donner vos suppositions Et voilà c'est Gabe Castro euh, Le musicien des musiques Dont je vous parlais dans l'avant-dernier épisode Bravo en tout cas euh, à toute l'équipe euh, Même si tout peut être controversé Et que le jeu peut être critiqué en tout point C'est une open bêta Il y aura plein de nouvelles mises à jour Plein de nouvelles choses Même peut-être scénaristiques, C'est fort probable Pour un début c'est vraiment pas mal Et je suis vraiment content d'avoir fait euh, le jeu euh, Merci à eux pour leur confiance Parce qu'encore une fois c'est grâce à eux Que j'ai pu vous proposer le let's play Dès le day one. Dès le premier jour. Et ça je les en remercie énormément. Parce que j'aurais très bien pu leur mettre un couteau dans le dos. <rire> même s'il n'y avait pas d'intérêt. Encore une fois je suis pas rangé. Euh, je veux dire. Euh, j'ai totalement le droit de critiquer le jeu. Et vous connaissez mon avis sur certains points. Par contre de là le désinguer Que j'ai reçu les clés ou non. Franchement. Ceux qui désinguent le jeu. C'est vraiment des... Bref. Je suis désolé. Mais à un moment donné. Voilà. retourner sur d'autres jeux alors. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Euh... En tout cas on se retrouve bien sûr les amis hein, Pour de prochaines vidéos sur Sons of the Forest Des vidéos à la cool Et même du coup des lives Peut-être des vidéos multijoueurs Qui sait je ne sais pas je, je peux rien vous promettre En tout cas les épisodes tous les soirs à 19h évidemment, c'est terminé Le let's play se termine là dessus Et je vous remercie énormément et infiniment pour tout l'engouement qu'il y a eu Et je compte sur vous pour rester toujours derrière ma chaîne à regarder un petit peu toutes mes autres vidéos Même celles qui ne seront pas sur Sons of the Forest Ah, Je compte vraiment sur vous les gars Merci à vous ceux qui m'ont découvert Et voilà ceux qui ont été fidèles euh, du début à la fin c'est un plaisir D'ailleurs prochaine mise à jour dans 4 jours Ce sera dans 2 jours au moment où la vidéo sortira Voilà et donc c'est là dessus que ça se quitte Très bien Bah c'était absolument dingue vraiment N'hésitez pas en commentaire à, à dire maintenant qu'on a fini le jeu euh, Sans spoiler évidemment bon je pense que les gens Ils regardent les commentaires à la fin je l'espère mais Voilà donnez vos hypothèses, vos avis Ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins apprécié Euh Et voilà je, je, je sais pas trop quoi dire Je pensais pas que ça se finirait aussi vite on dirait que la fin, il y a une petite phase un peu bâclée, on dirait. Là, je, je le dis, il y a une petite phase un peu bâclée. Je trouve. Mais par la suite, ce sera probablement amélioré. Mais j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé. Les amis, je vous fais plein de bisous. Je compte sur vous pour les pouces bleus. Vraiment, les commentaires, l'abonnement. Très important, c'est gratuit. Ça vous prend deux secondes. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, de prochaines aventures. C'était Mkolo, je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde.